Bilal, je suis responsable du projet d'acquisition de trafic et mesure de la performance au sein de l'IAFIP. Yes. Et euh, je jante en fait au quotidien entre le SEO, le SIE et l'Analytics. Et je travaille main dans la main avec 2 Bonjour à tous, je suis aussi très heureux d'accompagner village pour cette conférence Merci aux, aux organisateurs. C'est un français, donc je suis en proficher, je suis le directeur de création de l'agence BiAPI, qui est une agence exclusivement Wordpress et experte sur Gutenberg. Donc voilà, donc, chez BiAPI, on travaille effectivement tous les deux main dans la main, puisque moi mon rôle c'est d'accompagner les équipes à la fois UX et U. Et donc, là, la table euh, est la première manne avec laquelle on va travailler. Vous avez quelque chose, on est un peu désolé, parce qu'on ne va pas aujourd'hui vous dévoiler une de nos productions qui serait un design parfait, qui serait à copier-coller et qui marcherait forcément. Le site parfait à copier-coller, la landing page parfaite qui fonctionne et qui convertit n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'en fait, chaque projet est différent. Vous avez un client différent, vous avez un contexte utilisateur différent, vous avez des produits différents. Et donc, on va plutôt vous présenter la méthodologie avec laquelle on travaille. Et c'est ça le plus important à retenir aujourd'hui, c'est le mindset qu'il faut avoir quand on commence un projet web, quand on commence à designer un site internet. Tout à fait, et du coup, en effet, c'était en une bonne intro. Le SXO, c'est quoi Ça peut paraître en fait un terme hybride, exotique. Pour faire simple, on va avoir deux métiers, deux domaines, deux disciplines. Le SEO d'un côté, qui est une discipline qui a ses qui assez fondamentaux du coup qui repose du coup sur le socle technique, le contenu, la qualité du contenu et la popularité et les recommandations en fait qui portent sur enfin les recommandations SEO en fait peuvent être en contradiction en contradiction avec des principes des grands principes UX et vice-versa. Et l'idée en fait c'est de trouver la bonne synergie entre les deux domaines pour servir et les moteurs de recherche et les utilisateurs dont le but, en fait, de convertir et d'atteindre des objectifs qu'on s'est posés pour un site. Exactement, cette méthodologie, qu'on appelle le SXO, elle englobe, en fait, toute l'expérience utilisateur avec le site Internet. Et l'expérience utilisateur n'est pas uniquement le site Internet. C'est pour ça qu'on a besoin du SO. Ça commence avant le site, il y a l'expérience sur le site et l'expérience après le site. Et donc, le SXO, ça permet de designer le site dans ce contexte-là. Et donc, forcément, quand vous avez ce mindset, cet état d'esprit de vous dire « si je design, ça va être en fonction de la data que je vais récupérer », ça va vous permettre de designer juste, c'est-à-dire d'apporter sur le site les éléments de réassurance pour l'utilisateur euh, qu'il est venu chercher sur Google. Il pose une question à Google, votre site ou celui, le site de votre client est peut-être la réponse. Le fait de bien designer en fonction des requêtes qui ont été euh, émises par l'utilisateur, permet de designer un site qui va être juste et ça permet aussi de designer efficace parce que le SXO, on va en parler juste après, ça permet de poser des objectifs. Votre client a forcément des objectifs, S'il vous demande un site, c'est pas pour dépenser de l'argent pour rien, c'est qu'il a un objectif précis par rapport à la cible qu'il vise. Donc à partir du moment où on design en fonction de cette data, en fonction des utilisateurs, si on prend conscience effectivement de cette donnée là, on va designer efficace. Et puis ça va nous permettre en fait de confirmer ou d'infirmer certaines intuitions. Parce qu'en tant que professionnel du web, quand un client arrive avec des problématiques, plus de clients, plus de conversions, plus de trafic, on peut avoir en fait des pré-solutions qui, euh, qui, qui, qui, qui se dessinent en fait dans, dans notre inconscient. Et l'idée en fait c'est de soumettre ces intuitions au verdict de la data et de pouvoir en fait se dire, oui, la data confirme en fait l'idée que j'avais pour mettre en place cette solution, ou au contraire, en fait, ça ne va pas fonctionner et je vais devoir tester d'autres alternatives. Très important, toujours commencer un projet par apprendre. Vous avez une expertise, vous êtes des artisans du web, des artisans de WordPress, vous avez votre expertise WordPress, mais votre client, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas forcément... Euh, euh, qui sont les utilisateurs de tous les clients que vous avez. Donc toujours se dire, je vais commencer mon projet par apprendre de mon client, qui est mon client, qui est son produit, et qui sont ses consommateurs. On va faire un, un petit exercice, avec Bilal on s'est intéressé à, à se poser la question si on devait designer un site qui vendrait de la musique ou des articles euh, autour du reggae. Un site, on va s'imaginer que le site est international et que euh, notre client veut se lancer euh, sur de la vente en ligne internationale autour du reggae. A votre avis, par exemple, on a fait des petites recherches, à votre avis, par exemple, qui est le pays le plus consommateur de reggae dans le monde Est-ce que quelqu'un a une idée La Jamaïque. C'est le Japon. Donc, ça prouve bien, effectivement, moi-même, j'ai été surpris, ça prouve bien que il faudra toujours commencer un projet web par apprendre qui va consommer mon site. Tout à fait. Et alors, en fait, on peut se poser la question de quand est-ce que en fait, je peux exploiter la data, dans quel contexte en fait, je vais exploiter cette data. Est-ce que c'est à une durée de vie en fait, d'un site, ou à un moment en, fait, en particulier Il y a plusieurs cas de figure. On peut l'utiliser en fait, dans le cadre d'une refonte, parce qu'on dispose déjà en fait, d'une Mine d'or en termes d'informations, en termes d'historique sur bah, les données SEO du site, sur quoi il se positionnait, potentiellement des données SIA, si jamais en fait il l'utilisait, et puis toutes les données d'audience issues de Google Analytics ou de Matomo. Effectivement, designer avec euh, une refonte, ça permet d'avoir une, une base initiale, mais ça marche aussi pour la création de sites. Si vous avez un client qui, lui, n'avait jamais fait de site encore de, de sa vie, il se lance euh, à créer son service et son site web, on a quand même de la data à récupérer on a de la data à récupérer, principalement par sa concurrence, c'est-à-dire qu'on va étudier sa concurrence, on va regarder les sites de sa concurrence, on va étudier euh, les utilisateurs des concurrents euh, pour voir quelles sont leurs intentions de recherche sur le même, euh, sur le même domaine, sur le même service. Et euh, il y a aussi une manne d'informations importante, c'est votre client lui-même, c'est-à-dire les ateliers que vous allez faire avec votre client pour préparer le design. Votre client est une source intarissable, lui a Étudier déjà ses utilisateurs, il sait normalement déjà comment leur parler, qui ils sont, et sinon ils ne se lanceraient pas. Et donc, le dialogue avec votre client avant de démarrer le projet vous permet d'avoir aussi de la donnée utilisateur. Et on peut également en fait faire avoir en tout cas cette approche sur un site en fait qui est déjà en ligne. Et du coup, il y a potentiellement en fait des parties du site qui sont problématiques, qui présentent en fait certaines lacunes pour les utilisateurs. Et, et donc là, on, on sera plutôt dans une démarche d'amélioration continue où on va analyser, faire des hypothèses et des scénarios-tests, et potentiellement faire de l'ab-testing ou du split-testing selon les cas. La méthodologie qu'on utilise, on dit qu'elle est issue de la méthodologie, méthodologie pardon, Lean, j'imagine que peut-être vous en avez déjà entendu parler, l'idée c'est de se dire que cette méthodologie, de commencer toujours à travailler et à designer par la data, ça permet effectivement d'avoir un système vertueux, itératif, en permanence. Et donc on commencera toujours un projet, en tout cas c'est à l'agence comme ça qu'on qu travaille avec nos clients, il y a toujours une phase d'analyse euh, avant de commencer à à poser euh, des recommandations. Et en effet, elle se passe en trois étapes. La première étape, c'est la collecte des données. Et pour ça, il y a différents outils qu'on va voir en fait, juste après. Il y a le fait d'identifier les frustrations, mais aussi les satisfactions des utilisateurs. Parce que le but, certes, c'est de combler en fait, les lacunes, mais aussi de ne pas dégrader en fait, l'expérience qui fonctionnait déjà. Et puis, on va émettre des hypothèses d'amélioration et venir en fait, les, les, les mettre en fait, au verdict de la data. Donc ça c'est la première étape à construire avec votre client, l'analyse, on regarde ça ensemble et on en discute. Après cette étape là, c'est important de repasser par une étape de cadrage et de chiffrage. Parce qu'en fait votre donnée, la donnée que vous avez commencé à collecter, vous l'avez analysée, vous avez commencé à faire des recommandations à votre client, et peut-être que dans le cahier des charges initial de votre client, il y avait des fonctionnalités, qui n'ont plus lieu d'être en, fait, en fonction de la data que vous avez. Je vais vous donner un exemple, on avait à, à redesigner un, un site pour un, pour un assureur, qui fait de la gestion de, gestion de patrimoine, dans son cahier des charges, il y avait toute une partie sur la recherche. Il fallait, il avait identifié que la recherche ne fonctionnait pas sur son site, et donc il avait mis dans son cahier des charges, boostez moi la recherche, mettez moi du plugin qui fonctionne, etc, etc. On a analysé le site et on s'est rendu compte effectivement que la recherche non seulement sur le site était utilisée trois fois par mois mais qui plus est que la recherche était utilisée pour rechercher le produit principal de ce client. là C'est à dire qu'en fait notre recommandation a été de dire peut-être que le problème ne vient pas de la recherche, peut-être que le problème il vient de la navigation, de la manière dont on amène les contenus sur le site. Si la recherche c'est pour chercher votre produit, c'est que vous avez un problème de SEO et de navigation sur votre site. On lui a recommandé, effectivement, de ne pas mettre de recherche sur le site. C'est une règle au Pécouast, je sais. Il faut qu'il y ait une recherche sur le site, mais au Pécouast aussi nous dit qu'on peut prendre des décisions en pleine conscience. Le, le, le pire dans ce cas, en fait, c'est que les gens cherchaient le produit phare, mais le moteur de recherche ne le proposait même pas tombé en fait sur des communiqués de presse. Sur donc, un article est... de blog. <rire> Tout à fait. Donc c'était encore en fait plus frustrant pour l'utilisateur. Et donc en effet, en fait, quand on est sur le chiffrage, c'est là où... Effectivement, c'est là où votre, exp... votre expertise à vous euh, d'artisan de, de Wordpress intervient. Parce qu'en fait, dans l'analyse, Wordpress n'existe pas. On va vous analysez des humains. La technologie avec laquelle vous allez créer le site intervient maintenant au chiffrage. Parce que vous allez pouvoir vous dire, très bien, on avait estimé ce site a 5-6 gabarits, peut-être que maintenant il en faut 8 parce qu'on a identifié qu'il fallait des gabarits spécifiques pour des solutions. Donc à partir du moment où vous chiffrez, vous cadrez votre projet, c'est là où votre expertise euh, de WordPress intervient. Et elle va intervenir du coup tout au long après du process d'un projet que vous connaissez forcément. On va passer par la phase prototypage, c'est-à-dire des wireframes, des maquettes. Une fois que ces maquettes effectivement sont validées, on peut là encore analyser si on a, 1 le, le temps, et, et deux, les, les expertises, c'est-à-dire on peut créer des tests utilisateurs à ce moment-là, et une fois qu'on est certain, on passe à la phase de euh, développement et de mise en ligne. Mais comme je disais, c'est issu de la méthodologie Lean, c'est-à-dire que c'est itératif, on ne s'arrête pas à la mise en ligne. Une fois que le site est mis en ligne, on fait de la maintenance et on regarde la donnée utilisateur sur le site qu'on vient de mettre en ligne pour améliorer de manière continue euh, l'expérience utilisateur. Tout à fait. Alors, donc la data, en fait, ça va nous permettre aussi de se poser avec le client et de challenger avec lui, en fait, ces différents objectifs. On va avoir différents objectifs, en fait, dans le cadre d'un projet de web, de site web. Donc, il y a des objectifs d'acquisition, je veux plus de trafic, des objectifs de conversion, je veux plus de vente, je veux plus de, de, de gens qui achètent mes billets. Il y a aussi des objectifs d'engagement, parce que des objectifs, en fait, pour un e-commerce ou un site qui fait de de l'actualité, en fait, ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes modèles, en tout cas, de monétisation. Et donc, on sera plus, en fait, sur de l'amélioration des KPI d'engagement. Plus de pages par session, plus de temps moyen passé sur la page, etc. Et puis, on va travailler sur l'attractivité du site et potentiellement les micro-conversions. Parce qu'une conversion, en fait, ce n'est pas une action finale, mais une suite, en fait, de petites micro-conversions sur de la réassurance, sur les messages qui vont bien au bon moment, etc. Par contre... Il va falloir faire attention, parce qu'on peut avoir des clients qui arrivent avec une, une idée préconçue. Il va dire, en fait, j'ai un taux de remonte de 50% sur mon site, je veux le réduire absolument. Ou j'ai des taux de clics en fait, extrêmement élevés sur une zone de clic, en fait qui n'est pas intéressante. Ou probablement, mes utilisateurs scrollent en fait, la moitié de mon contenu, et du coup, en fait, ils ne voient pas toute la valeur ajoutée qu'il y a derrière. C'est important de contextualiser, en fait, toutes ces métriques. Si je prends le cadre, enfin, le, le cadre du taux de rebond, si on parle d'une fiche recette, si tu as une recette en tête... Travers de porc Travers de porc, je fais une petite recherche de travers de porc, et du coup, je tombe sur l'armiton, j'ai mes ingrédients, j'ai mes étapes, j'ai consommé mon contenu, j'ai plus rien à faire, je ne vais pas voir, en fait, les recettes des coquillettes, par exemple. J'avais un besoin il y a eu satisfaction, je repars. Si je fais ça, je vais avoir un taux de rebond de 100%. Est-ce que pour autant, en fait, c'est négatif Pas forcément. C'est pareil pour le taux de clic élevé. On pourrait très bien se dire, quand on étudie euh, des zones de chaleur et des, et des taux de clics sur une page, qu'un taux de clic élevé veut dire que c'est un élément important de cette page et qu'il faut réellement y faire attention euh, dans le redesign de cette page. Ça nous arrive effectivement assez fréquemment que des clients... Est un accès, à un login euh, ou un espace professionnel sur le site. Énormément d'utilisateurs euh, qui vont être les professionnels qui vont utiliser ce site vont aller cliquer là-dessus. Donc ça va être une zone qui va être très cliquée. Ça ne veut pas dire que c'est la cible prioritaire du site. C'est une cible à prendre en compte. Il y a effectivement des utilisateurs <coughs> qui ne viennent pas consommer le site, qui, qui viennent juste pour accéder à leur espace professionnel. Ça ne veut pas dire qu'une zone de clic ne veut pas dire c'est forcément à mettre en avant. Tout à fait, et puis si on prend le cadre en fait, une, de, de la profondeur de scroll, on peut être en fait, sur une vue archive qui présente en fait, euh, des filtres à facettes au départ, et l'utilisateur aura tendance plutôt en fait, à filtrer les résultats en fait, qu'il souhaite avoir en premier, et du coup, forcément, il aura les résultats les plus pertinents en première position, il n'aura pas besoin en fait, de scroller tout en bas. Et donc en fait, il faut prendre cet indicateur avec précaution. Designer euh, en ayant euh, ce mindset de, de, de, de data euh, ça va aussi changer la méthodologie de projet parce que souvent les, les clients, ce qu'ils veulent voir eux, ils vont vous payer pour fabriquer un site et ils veulent voir leur vitrine, ils veulent voir leur logo leur proposition de valeur en gros et ils vont vous demander la home page en premier parce que c'est la page qui va refléter l'ensemble du site mais c'est complètement faux chez Biapi, nous la home page c'est la page qu'on design en dernier on s'intéresse d'abord à l'expérience dans le magasin quel produit on met en vitrine Quel produit on met en tête de gondole Et une fois qu'on a l'expérience du magasin, on peut designer la vitrine. Donc c'est très important. Hier, par exemple, euh, je discutais avec Eli, euh, d'Opequast, et il me dit ah, « je ne sais plus à quelle heure je passe, euh, je fais ma conférence. Qu -ce que sur, euh, pendant le, pendant » Qu'est-ce que j'ai fait pendant l'apéro J'ai pris mon téléphone et je lui ai dit ben, « On va regarder. » J'ai tapé « WordCampion Programme ». Je ne suis évidemment pas arrivé sur la homepage l'expérience utilisateur ne commence pas forcément par une home page. C'est tout à fait là, en fait, où il y a tout l'enjeu en fait, de l'analyse pour identifier, certes, les requêtes en fait, qui amènent les utilisateurs vers une page d'accueil, mais surtout les utilisateurs qui arrivent en fait, depuis des requêtes qui n'ont aucun lien avec la marque et qui arrivent potentiellement sur des articles de blog, sur des pages plus profondes en fait, dans l'arborescence, et voir en fait, quels sont les flux comportementaux sur ces pages. Est-ce qu'on propose en fait, des éléments de réassurance Sur ces pages, est-ce qu'on propose assez d'éléments pour que les utilisateurs en fait, aient la même confiance dans le site comme si c'était arrivé en fait sur la page d'accueil, par exemple, où généralement on met le paquet en fait sur bah, tout ce qui est réassurance, avis client, etc. Mais du coup, en fait, la question qui arrive euh, logiquement, c'est comment on va récolter la data et puis quels sont les outils qu'on utilise. En vérité, en il fait, y a une, toute une panoplie d'outils qui vont nous permettre en fait, de remonter la data, etc. Et ce n'est pas vraiment en fait, ce qui est intéressant, quels sont les outils qu'on va utiliser. Mais par contre, il va... Peu importe l'outil, il va falloir qu'on se pose des questions. Qui Donc, en fait, quels sont les utilisateurs et dans quel contexte ils arrivent, ils arrivent en fait, sur ma page, sur mon site ou sur telle partie du site Le quoi, c'est est-ce euh, qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur expérience sur le site Et puis, le comment, en fait, quelle est la valeur de mes contenus Ou quel est le poids, en fait, de chaque page dans un parcours de conversion Est-ce que, par exemple, si les gens arrivent sur... Une page produit où il y a un témoignage, une vidéo, etc., ben ils ont plus tendance à convertir ou, euh, ou, ou l'inverse. Mais l'idée, en fait, c'est d'identifier la valeur des contenus qu'on a aujourd'hui. Exactement. Et il y a, ça, c'est trois questions principales qu'il faut effectivement vous poser quand vous faites analyser, que vous allez récolter de la data. Et puis, il y a des questions en fait, qu'on ne peut pas lister ici parce qu'en fait, chaque projet, comme je disais au début, est différent. Donc, il y a forcément, par rapport au contexte projet, par rapport aux produits euh, que vend votre client, par rapport au contenu qu'il veut mettre euh, sur son site, il y a des questions euh, qui sont en fonction de votre projet. Donc on ne peut pas effectivement les inventer, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui est intéressant à se poser comme question pour pouvoir designer mon projet. Et comment on pose ces questions En fait, nous à l'agence, on a quatre phases. Il y a l'analyse sémantique, l'analyse comportementale, on a les enquêtes utilisateurs, forcément, euh, aller interviewer euh, les utilisateurs par plusieurs, on va, on va voir qu'il y a plusieurs méthodes d'aller euh, toquer à la porte euh, des utilisateurs de, du site internet. Et il y a les ateliers UX, c'est-à-dire les ateliers que vous allez faire de co-conception avec votre, avec votre client pour justement un petit peu rentrer euh, dans la donnée que lui a sur ses utilisateurs. Sur l'analyse sémantique, en fait, c'est une grande phase assez classique hein, des, des prestations SEO. On va venir identifier en fait, tous les mots-clés sur lesquels un site remonte, sur lesquels ses concurrents remontent, mais surtout tous les champs lexicaux qui ne sont pas exploités par lui aujourd'hui, qui sont potentiellement aussi exploités par ses concurrents. Ensuite, il y aura tout un travail de segmentation. Est-ce qu'on est sur des requêtes de marque ou des requêtes en fait, de découverte Ou euh, on va aussi venir identifier les intentions de recherche. Si quelqu'un tape orange, on va se poser la question de... Est-ce qu'il cherche des informations sur le fruit Ou est-ce qu'il cherche à accéder à son compte en fait, chez Orange, en fait, le fournisseur d'accès Internet On va aussi identifier les concurrents organiques, parce que les clients arrivent avec une liste de concurrents. Ils disent « voici mes concurrents en fait, dans le business ». Et en vérité, en fait, selon les typologies des requêtes, etc., le concurrent, en fait, ce n'est pas forcément en fait, la grande chaîne de distribution, mais plutôt le petit site d'affiliation en fait, qui se positionne mieux en fait, sur certains termes. Et puis, on va pouvoir poser des préconisations, d'un point de vue structurel, contenu, etc, mais aussi en fait des inputs pour Antoine. Exactement. À partir du moment où Bilal a travaillé sur cette analyse sémantique, moi je vais pouvoir, comme vous avez vu le schéma tout à l'heure, me poser la question, quelle landing page je vais travailler Où est-ce que je vais poser mon effort de design sur les pages d'atterrissage pour qu'effectivement, l'utilisateur qui arrive sur le site, je puisse le satisfaire, le réassurer sur ce qu'il cherche vraiment il a posé une question sur Google, il arrive sur ma page d'atterrissage, il faut que je lui dise qu'il est au bon endroit, s'il l'est vraiment. Donc toute cette donnée est très importante, ça va nous permettre aussi d'imaginer euh, ces landing pages, de poser euh, le nombre de gabarits dont on a besoin, de poser un menu, une arborescence en fonction justement de ces requêtes, un triage de contenu qui intéresse réellement les utilisateurs. Donc cette donnée là, pour moi designer, elle est essentielle pour designer juste et efficace. Tout à fait. Et pour les outils, moi généralement en fait, pas beaucoup trop d'outils. J'utilise notamment en fait Rush, qui est assez complet en fait dans, dans sa thématique, un soir de public et puis la search console dans le cadre en fait d'une refonte etc. Que, généralement en fait, on a une mine d'or d'informations qu'on peut exploiter. La deuxième phase en fait, c'est l'analyse comportementale. Donc là, on va venir analyser en fait des indicateurs clés de performance d'un point de vue Engagement. Est-ce que les utilisateurs potentiellement qui arrivent sur une page, ok, ils y restent deux minutes. Quel est leur temps d'activité réel en fait sur le site Est-ce qu'ils restent deux minutes en fait, mais en fait ils scrollent pendant une minute et ils bougent plus Est-ce que potentiellement ils arrivent en fait sur des pages et c'est là où on va analyser les flux comportementaux. Ils arrivent en fait depuis notre page d'atterrissage, ils vont sur une deuxième page et ils cliquent rapidement sur un quickback donc sur le bouton précédent du navigateur, c'est des éléments en fait, qu'on peut identifier. Est-ce que potentiellement ils sont en train de cliquer sur des éléments qui ne sont pas cliquables mais qui sont perçus comme tels par eux, etc. Ça fait partie en fait, de l'identification des frustrations qu'il va falloir en fait, qu'on euh, qu qu solutionne. Et puis ça va nous permettre aussi de poser des préconisations pour Antoine, notamment grâce aux zones de chaleur, aux recordings de sessions, parce qu'on peut faire... Je mets des, des, des petites réserves hein, sur le RGPD, mais il y a des, on peut rejouer en fait, des sessions d'utilisateurs en choisissant des segments euh, spéciaux. Exemple, un utilisateur qui est arrivé depuis le mobile, depuis les moteurs de recherche, et qui est qui, qui qui à sa deuxième visite, par exemple. Et du coup, on va pouvoir rejouer la session et voir en fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Exactement, et qui peut revenir sur desktop. Tout à euh... fait. Cette donnée-là, cette donnée comportementale, clairement elle va m'aider moi en tant que designer à storyteller des pages. À partir du moment où effectivement j'ai une analyse comportementale, on étudie les frustrations et les satisfactions, et donc je vais pouvoir moi commencer à storyteller ma page, à mettre en avant les contenus, pas que moi j'ai envie de mettre en avant, ou que je trouve joli sur le site, mais que l'utilisateur je sais qu'il cherche. Je suis là pour servir sa navigation. Donc, en tant que designer et designer sur WordPress, je vais peut-être me poser la question, est-ce que j'ai besoin, typiquement, d'un plugin ici, d'une certaine fonctionnalité que l'utilisateur recherche quand il consomme ce contenu Et donc je vais m'intéresser à quel plugin répond à ça. Je vais m'intéresser aussi à, est-ce que, euh, est que dans les blocs natifs de Gutenberg, ça va suffire pour créer le bloc qui va vraiment intéresser l'utilisateur, euh, typiquement Si Bilal me dit, les témoignages, les témoignages clients sur ce site sont planqués dans une page mais peu de gens y vont puisqu'ils sont planqués par contre à chaque fois que quelqu'un y va il convertit derrière moi je sais que je vais devoir dans mon storytelling et dans ma fabrication de blocs en tant que designer inventer, créer un bloc qui va être un bloc de témoignages vidéo au milieu d'une page produit parce que je sais que en regardant les témoignages, les témoignages des, euh, des clients de, de mon client les gens convertissent, donc ça, ça m'aide moi en tant, que, euh, en tant que designer à storyteller les pages, composer mes blocs, composer mes gabarits et euh, créer réellement une expérience qui sera satisfaisante pour celui qui vient sur le site. Yes, il y a plusieurs outils hein, qui nous permettent en fait d'avoir ces, ces, ces analyses, il y a du Crazy Egg, il y a du Content Square, nous ce qu'on adore à l'agence il y a Clarity, qui est un produit de Microsoft et qui est gratuit. Et puis, il euh, y a Ojar qui a été racheté récemment par Content Square et qui est un très très bon outil, pour le coup. Le troisième volet, c'est les enquêtes utilisateurs. Parce que cette data, elle est un peu barbare, en fait. Moi, en tant que designer, j'ai la chance d'avoir Bilal à côté de moi parce que si je devais faire son travail, je ne comprendrais rien. Ce ne sont que de la donnée et j'ai besoin, effectivement, de l'analyse de Bilal qui m'explique euh, cette donnée qui peut être parfois sous forme de tableau Excel, et moi, en tant que designer, je ne comprends rien à ça. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir, en plus de cette data, où on a, en fait, les utilisateurs, j'ai besoin d'affiner pour savoir qui sont réellement cette masse d'utilisateurs, parce que jamais, sur un site internet, les utilisateurs sont une masse. C'est une multitude de petites masses. Donc j'ai besoin d'aller plus finement chercher qui sont ces utilisateurs, et vous avez plusieurs moyens pour ça. Vous n'êtes pas obligé de tous le faire, Enfin, de faire toute la liste qui est là. On ne fait jamais, nous, toute la liste qui est là. Mais c'est pour vous montrer que, en ayant ce mindset, vous avez des, des tips pour vous permettre effectivement d'aller récolter de la data. Le premier, c'est dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous faites le site, effectivement, euh, d'un coiffeur, il y a les, euh, les consommateurs de ce coiffeur, enfin, les gens qui viennent chez ce coiffeur, qui, vont, euh, qui sont là, qui sont présents dans la rue, et vous pouvez aller les interviewer. Ça paraît complètement idiot comme ça. Mais c'est une manne très importante. On a eu un projet un jour de refonte d'un site euh, euh, touristique de, de, de bus dans Paris. Et on a commencé, euh, on a commencé cette, cette refonte par aller dans les bus. Pardon. On a commencé cette refonte par gagner l'appel d'offres. Et, et on rigole, mais en fait, dans l'appel d'offres, on était persuadé. On avait accès à notre, notre réponse comme ça en disant, vous c'est les touristes qui utilisent votre service, les bus touristiques dans Paris, donc quand ils organisent leur voyage, on va tout faire pour que dans leur pays, ils entendent déjà parler de vous, qu'ils qu préachètent le billet et que, et que vous puissiez plus vendre. Et en plus, vous saurez, vous saurez qui vient quand à peu près à Paris utiliser vos, vos bus. En, étant, en ayant fait cette enquête dans les bus, donc on a interviewé tous les touristes qui étaient dans les bus, 100% des gens qui étaient dans les bus, à part un groupe de mamies qui avait organisé son voyage bien avant, 100% ont fait un achat impulsif dans Paris. Ils ont vu le bus, ils se sont dit ça a l'air sympa et ils se sont renseignés en boutique. Ça a complètement changé du coup la façon dont on a designé le site, forcément, puisque on voulait leur vendre Paris en avant-première, et là on leur vend Paris sur place. Donc on a complètement changé, euh, avec le client, euh, cette, cette façon de designer. Le deuxième euh, moyen d'avoir de la donnée utilisateur, c'est sur le site qui est existant. Bilal a parlé de Hotjar, c'est un outil assez performant, il a deux widgets qui sont pour nous, ou en tout cas pour moi, euh, très utiles. Il y a un widget qui s'appelle le Feedback, et un autre qui s'appelle le Survey, c'est-à-dire que le Feedback, c'est ce que vous voyez euh, ici à l'écran, c'est un petit widget qui se met sur le côté, vous l'avez certainement déjà vu, et ça permet sur des pages précises de demander à l'utilisateur est-ce que vous aimez l'expérience sur le site. Et vous avez une donnée comme ça, euh, qui peut être donc là avec, euh, avec des smileys, euh, et vous, vous savez au moins si l'utilisateur est plutôt satisfait de la page, ou en pleine frustration. Euh, le survey peut aller plus loin, parce qu'en fait vous pouvez cibler euh, effectivement des, des, des pages précises, et poser, c'est un petit formulaire, et vous pouvez poser trois questions. Si vous faites ça, déjà vous allez avoir une quantité d'informations. C'est étonnant ce que les gens répondent à ces euh, formulaires et à ces euh, widgets. Principalement, ils vont s'énerver. C'est généralement, ce que, la donnée que vous allez récupérer, ça va être de la donnée de frustration. Peu de gens disent, génial le site, franchement j'aurais pas fait mieux. Ça n'existe pas. Ils vont toujours vous dire, là ça m'énerve, j'ai cliqué ici, je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Euh, ou alors même parfois vous allez avoir de la, de la data que vous allez pouvoir donner à votre client qui dit euh, moi j'ai voulu me réabonner mais euh, enfin, des, des choses qui n'ont rien à voir avec le site que vous allez pouvoir retranscrire euh, ou en tout cas redonner à votre client qui va vous remercier donc surtout le plus important c'est n'ayez pas peur de rencontrer les frustrations des utilisateurs même si parfois effectivement euh, ça peut être assez énervé le troisième, euh, le troisième moyen de récupérer de la, de la donnée directement chez les utilisateurs pardon c'est le questionnaire en ligne. Vous avez un client qui a certainement lui-même déjà des clients ou une communauté donc une email list. Utilisez cette email list pour faire un questionnaire en ligne. Vous avez effectivement Typeform ou Google Form qui sont des outils très simples à utiliser. Typeform est un peu plus complexe mais vous pouvez aller comme ça poser plus de questions. Il y a des gens qui sont déjà affinitaires avec votre client. Donc vous pouvez poser des questions beaucoup plus euh, précises. Et vous pouvez surtout poser des questions, ce que Bilal ne pourra jamais me raconter, c'est des questions d'ordre émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour l'utilisateur quand il est sur le site de manière émotionnelle Ces données-là, elles sont aussi à prendre un peu avec des pincettes. Souvent quand Bilal me dit « personne ne va sur cette page », quand je fais un questionnaire derrière, on me dit, j'adore cette page. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à analyser en tout cas. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que cette page existe et que peut-être elle était intéressante, peut-être à mettre plus en avant. Et c'est à prendre, euh, effectivement, euh, euh, en compte, vous connaissez tous la, la phrase de, de Henry Ford, euh, qui dit, si j'avais demandé aux utilisateurs euh, ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit, des chevaux qui courent plus vite. C'est-à-dire que si... Par exemple, un utilisateur vous dit euh, « j'aime pas le jaune », ça ne veut pas dire qu'il faut transformer le site en rose. C'est une donnée à prendre en compte et peut-être à étudier sur le fait qu'il y a un utilisateur qui n'aime pas le jaune, mais les 99 autres, ça marche. Enfin, chaque donnée est à prendre avec effectivement, des pincettes et à toujours mettre en regard avec la data, que Bilal peut récolter. Tout à fait. En fait, tous ces feedbacks vont me permettre moi aussi de recontextualiser un petit peu en fait les les recommandations, les analyses en fait, les, les conclusions qui ont été faites et de potentiellement relancer d'autres analyses en fait sur des segments qu'on avait potentiellement ignorés en fait avant et que les enquêtes utilisateurs ont mis en exergue. Et la troisième façon d'avoir un retour utilisateur, c'est comme je disait disais, au moment du prototypage, au moment où vous faites ou des wireframes ou des maquettes graphiques, avec Figma vous pouvez effectivement faire du prototype et le tester directement. Donc vous pouvez le tester directement avec quelqu'un à côté de lui, vous avez des outils aussi pour faire des tests en ligne, donc vous allez récolter effectivement plutôt de la data chiffrée sur l'expérience qu'ils ont sur le prototype, donc Maze.design est, bon, est un bon outil pour ça. Donc ça c'est important, et encore une fois quand vous êtes à côté d'un utilisateur et que vous lui faites tester. Le site que vous êtes en train de, de, de designer, ne l'aidez pas. Attendez qu'il se plante, attendez qu'il soit énervé, attendez qu'il qu ne trouve pas ce qu'il cherche. Donnez-lui une mission, s'il n'y arrive pas, c'est un très très bon élément. Parce que vous êtes en train de prototyper, vous n'avez pas encore mis le site en ligne, vous n'avez pas dépensé du développement. Donc à ce moment-là, on peut encore rectifier le tir. Laissez surtout les utilisateurs se tromper quand vous faites des tests utilisateurs. Il nous reste 5 minutes. Le dernier élément euh, sur la liste de départ c'était les ateliers Persona, on a une série d'ateliers effectivement à l'agence, ici c'est d'aller identifier sur cette masse d'utilisateurs dont parle Bilal depuis le début, qui sont euh, les, euh, les petits groupes d'utilisateurs, euh, les petits groupes de Persona. L'idée de faire euh, des ateliers Persona n'est pas de partir dans des grandes envolées de design thinking euh, et de se dire on va faire des enquêtes utilisateurs pendant six mois, Ce n'est pas du tout le cas. On a quatre questions... Euh, en tout cas, quatre grandes parties sur ces ateliers euh, au regard de la data. Les objectifs du persona. Est-ce que justement euh, le, le persona qui cherche une recette de cuisine, c'est certainement qu'il est euh, en situation euh, dans, dans, sa, dans sa cuisine. Il a trois carottes, deux oignons. Il faut qu'il trouve une recette. Voilà, voilà sa situation, voilà son objectif trouver une recette rapidement pour nourrir mes enfants. On va s'intéresser au contenu qu'il qu consomme et qu'il cherche, au regard de la data, ça va faire parler votre client sur les contenus qu'il a à disposition pour lui, parce que bien sûr, il aura la fiche euh, de recettes, mais peut-être qu'il aura aussi euh, des articles de blog sur la nutrition, euh, sur une, une bonne nutrition pour ses enfants, etc. Donc ça va vous permet de cartographier le contenu qui sera disponible pour ce, euh, pour ce persona. On va s'intéresser aussi aux frustrations, encore une fois. Euh, quelles sont les frustrations connues que Bilal a repéré dans ses analyses, quelles sont les frustrations aussi que votre client connaît de ses clients. Et le dernier, et le dernier élément, c'est les objectifs de votre client pour ce persona, qui peuvent être complètement différents des objectifs du persona. Si l'objectif du persona, c'est d'aller chercher sa fiche recette, l'objectif de votre client, c'est peut-être de l'emmener à un événement qui parle de nutrition pour les enfants. Et dans ce cas-là, ça va vous permettre de designer la page de fiche recette en fonction de l'objectif de votre client. Du coup, en fait, qu'est-ce qui en découle en fait, de toutes ces analyses Parce qu'on peut se dire, ok, c'est très bien, on fait des analyses, on fait des recos, etc. Mais ça débouche sur quoi Ça débouche en fait sur plein de choses qu'on peut exploiter dans un projet. On peut avoir déjà des KPI sur lesquels on est en phase avec le client, parce qu'il va falloir en fait, qu'on se mette en phase dessus. On peut avoir une arborescence et du keyword mapping avec les différentes typologies de pages. On peut avoir du storytelling. On peut avoir bah, tout ce qui est scénarii d'ab testing, de plugins utilisés, etc. Les gabarits, les blocs. Euh, à créer, etc. Donc, le design, c'est data-driven, c'est ça qu'il faut que vous gardiez en état d'esprit quand, euh, quand vous créez un projet. Euh, designer en fonction de la data, ça va vous permettre une chose essentielle, c'est d'éviter le j'aime, j'aime pas. D'éviter votre intuition personnelle et l'intuition de votre client. Ça va vous permettre de justifier réellement vos choix. Si j'ai enlevé la recherche sur le site, c'est pas pour rien, il y a une raison réelle. Et tout ça pour un web plus qualitatif. C'est notre objectif à tous ici, si on est ici, si on prend la parole, si on ouvre nos oreilles, c'est pour qu'en rentrant chez nous, on fasse un web plus qualitatif. Et notre méthodologie comporte énormément d'éléments, elle s'adapte en fonction des projets. Il faut garder effectivement cette méthodologie en mindset, elle est peut-être un peu complexe, elle peut être adaptée à tout type d'équipe. Ça peut être un freelance qui va utiliser ces techniques-là, ça peut être un regroupement de freelance, ça peut être une agence, euh, c'est pas réservé euh, à une grosse équipe, on peut faire effectivement ça euh, à son niveau. Merci. Hop, merci, bravo. Est-ce qu'il y a des questions ah, Oui, une question. Là, allez. Ça passe. Ok. okay. Euh, bah, ma question. Vous avez parlé de cette approche Lean, et puis vous avez dit qu'à la fin de la phase d'analyse initiale, vous allez recalibrer le projet, donc peut-être aussi rectifier le budget. En général, pas forcément vers le bas, dans la pratique. Et puis euh, la question c'est comment est-ce que vous avez trouvé une manière de positionner la valeur de l'analyse auprès du client pour qu'il achète peut-être déjà ce bout là sans avoir acheté tout le projet Et puis deuxième sous-question, c'est dans le secteur public en particulier. Moi ce que j'observe c'est qu'ils font, font un cahier des charges super précis, blindé. Ensuite ils ne veulent même pas nous voir parce que sinon c'est injuste, on ne veut pas favoriser un des prestataires possibles. Comment... Comment on peut faire rentrer ça dans ce contexte-là Parce qu'en fait, du coup, on va leur faire un cahier des charges, mais un peu au pif, parce qu'on n'aura pas assez de données, on n'aura pas assez de contexte, on n'aura pas tout ce que vous avez là. Comment, comment on approche ça, en fait C'est vrai, quand j'ai parlé de la phase de chiffrage, j'ai plutôt parlé en mode positif, c'est-à-dire qu'on baisse, on baisse le chiffrage. Ça peut être effectivement, le, et c'est souvent le cas, c'est l'effet inverse, on peut se rendre compte effectivement, que le cahier, du, le cahier des charges du client initialement, pouvait être trop pauvre justement bah, en nombre de gabarits en, en nombre de fonctionnalités etc euh, justement encore une fois ça permet de justifier des choix à ce moment-là au moment du chiffrage on va avant de commencer à fabriquer et à, pro à prototyper et à mettre en ligne on va cadrer ce projet-là donc on peut aussi avoir une démarche pardon une démarche design to cost c'est-à-dire on s'était mis d'accord sur un sur un, euh, sur un montant on se rend compte effectivement qu'il faut plus il y a des choix à faire et donc, du coup, quelle est la priorisation est, Bilal parlait d'objectifs tout à l'heure. Quels sont les objectifs principaux sur le site Donc peut-être que ces fonctionnalités-là fonctionnalités qui répondent à un objectif mineur, on va les faire euh, dans, une, euh, dans, une dans la deuxième vie du projet, après la, après la mise en ligne. Vous avez certainement un budget pour l'année prochaine. Donc à ce moment-là, on va mettre... Mais on l'a identifié dès le départ, en fait. C'est ça le plus important. C'est d'identifier euh, ce qui est important pour les utilisateurs, les utilisateurs ce qui va donc on n'est jamais certain, mais faire marcher le site, et donc du coup, mettre en place une méthodologie de conception en priorisant ce qu'on va mettre en place. Mais juste pour vous répondre, en fait, les phases d'analyse, elles sont toujours proposées en fait, dans nos devis, et on fait une autre méthodologie pour expliquer pourquoi on fait ça. Et en expliquant en fait, la raison d'être et sur quoi ça pourrait déboucher, en fait, que ça va être plus qualitatif, que ça va être user-centrique, que ça va répondre en fait, aux intentions des, des utilisateurs, bah, généralement, en fait, les gens sont plutôt convaincus. Et même dans le secteur public, ils sont assez demandeurs. Hein. Souvent, on nous demande une phase effectivement euh, d'analyse avant de commencer, à, de commencer à designer. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que la réglementation RGPD, ça a un peu freiné la... votre ressource, finalement alors, tout dépend. En effet, tout dépend en fait, des outils qu'on utilise. Généralement, quand un site, en fait, dans le cadre d'une refonte, par exemple, il arrive avec un Google Analytics qui, on ne sait pas s'il est bien configuré ou pas, donc on va déjà regarder en fait, s'il est bien configuré. S'il n'attend ne... il pas le consentement des utilisateurs, etc., bon, il y a assez de données, mais en fait, on va avertir le client sur le fait qu'il doit mettre en conformité... Si euh, on n'a que 70% de taux de consentement, bah, généralement, en fait, on va faire de l'échantillonnage pour avoir en fait, euh, des modèles de données qui sont plutôt pertinents. Et dans le cadre en fait, de l'installation d'un Hotjar ou d'un Clarity, généralement, en fait, on, on, on pose la demande d'abord en fait, au DPO, s'il est d'accord ou pas, parce qu'il si y, y a des engagements derrière, ils doivent mettre à jour leur politique de confidentialité, les, le, tout ce qui est le consentement aux cookies, etc. Et donc, en fait, en phase, on passe déjà par une phase de demandes d'autorisation. Et une fois en fait qu'on met en place l'outil, on va surtout estimer euh, la durée de mise en place de cet outil. Généralement en fait, si on est sur un site à fort trafic, en deux semaines en fait, on a des tendances qui sont assez parlantes en fait par rapport aux, aux expériences passées sur le site. Des fois en fait, c'est plus. Très bien, merci. Euh, vous êtes disponible s'il y a d'autres questions après. Avec plaisir. On va. Merci encore. On peut les applaudir.